Thank mm -hmm. you. Il Pour me justifier Pour moi, tu m'as pris dans la boue du péché Alors que je n'avais plus d'espoir, père. Il n'y avait plus d'horizon dans ma vie, Seigneur Il n'y avait plus d'espérance, Père Mais tu es venu redonner un sens à ma vie Je veux chanter pour toi, Yahweh, Elohim Car tu es Yahweh de mon salut, Alléluia